Alors Victor, monte sur le petit muret Il n'y a plus de petit muret qui le sépare du grand vide sous ses pieds Dans ses baskets, ses orteils se cramponnent à la vie Et ce sont les mains carrées de son père qui se tendent vers lui Victor, Victor, Victor Ton bouclier! À quel moment tu vas oser pour enfin être ce que tu es? Oh Attends, mais ça déboîte! Comment tu fais pour écrire ça? Je sais pas! J'ai la rage, c'est tout! Vas-y, cours vite! Go. Euh, par contre, euh, Victor, pendant le rugby. Tu continues les tours de terrain. Parce que euh, les filles, je veux bien, mais les filles, ta, faut pas pousser. Aujourd'hui, maman, à l'école, ben, j'ai pas mordu, <rire> J'ai craché. Faisons ensemble le lien entre la violence de nos sociétés et le fait qu'elle puisse prendre racine dans le traitement qu'on fait subir à nos enfants. En bas. Merci.